The word jouer has three meanings. To play a game, to play a musical instrument, or to gamble. A gambler is un joueur. He would like... Il aimerait. I could... Je pourrais. A hat is a chapeau, a nut is une noix, and a cup is une tasse. You've won. Vous avez gagné. Do you want to play for money? Voulez-vous jouer pour de l'argent? Oh, le beau chapeau! Oscar aimerait ça. Euh, Voulez-vous jouer avec moi, monsieur? Oh, je ne sais pas en jouer. Oh, c'est facile. Asseyez-vous, monsieur. Vous voyez ces trois jolies tasses? Oui. Vous voyez une noix. Une noix. Un bon joueur pourrait trouver la noix, même maintenant. Oui, mais je, je ne suis pas un bon joueur. Je, je ne pourrais pas trouver la noix. Allez-y. Oh. Allez, levez la tasse. Oh, la noix! Vous voyez, vous êtes un bon joueur. Vous avez gagné. Je suis un bon joueur. J'ai gagné. C'est un bon joueur. Oh! Est-ce qu'on peut jouer encore? Voulez-vous jouer pour de l'argent? Si vous trouvez la noix, je vous donne 10 dollars. Si vous ne trouvez pas la noix, vous me donnez 10 dollars, d'accord? D'accord. Où est la noix? Ah! Je l'ai trouvée! Jouer. To play. To gamble. J'aimerais. I would like. Je pourrais. I could. Vous avez gagné. You've won. Tell me which cup is, dites-moi quelle tasse. If you misunderstand how to play the game, of the gambler, le joueur, may say, we'll begin again. On va recommencer. You've lost. Vous avez perdu. I've won. J'ai gagné. Your friend would like the gambler's hat, especially, surtout, with money inside. Avec de l'argent dedans. Put another $10 in the hat, you might be asked. Mettez encore 10 dollars dans le chapeau. Non, non, ne touchez pas! Dites-moi quelle tasse! Je, je vais vous dire quelle tasse. Je ne vais pas toucher aux tasse Oui, c'est ça. On va recommencer. On va recommencer. Bien. Bon, dites-moi où est la noix, mais ne touchez pas aux tasses. Oui. <rire> Vous avez perdu, monsieur, et moi, j'ai gagné. <rire> oh, oh qu'il est beau, votre chapeau, qu'il est beau. Oscar aimerait ça, surtout avec de l'argent dedans, oui. Voulez-vous jouer pour le beau chapeau Jouer pour le beau chapeau? Ah oui! Vous mettez encore de l'argent dans le chapeau et je mets encore de l'argent dans le beau chapeau. Qu'est-ce que vous faites? Je joue pour le beau chapeau. Mm. Dites-moi quelle tasse, tell me which cup, on va recommencer. We'll begin again. Vous avez perdu, you've lost. Surtout avec de l'argent dedans, especially with money inside. Have you got another game is, avez-vous un autre jeu? We're going to toss for it, the gambler may say. On va jouer à pile ou face. Pile ou face means heads or tails, or more accurately, tails or heads. A piece of money is une pièce de monnaie, a coin. The word for a side is un côté. To throw in the jeter en l'air. Finally, I've lost, j'ai perdu. Non, non, non, non, pas jouer comme ça. Bon, vous avez un autre jeu? Oui, on va jouer à pile ou face. Pile ou face? Ça, c'est une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie. Ça, c'est la face. La tête. Et là, c'est pile. Pile. Un côté pile, un côté face. Je vais jeter maintenant en l'air la pièce de monnaie. Si c'est face, j'ai gagné. Si c'est pile, vous avez perdu. D'accord. Si c'est face, vous avez gagné. Si c'est pile, j'ai perdu. D'accord. Pile ou face. Pile face, arrête, Monsieur. Je... Oui. Pile. <rire> je suis désolé, Monsieur. J'ai gagné, vous avez perdu. Oh, j'ai perdu quoi Le beau chapeau et tout l'argent dedans. <rire> Qu'est-ce qui se passe Où est mon argent Où est mon argent Mmh, sans doute Oscar l'a mangé. Il aime beaucoup les chapeaux, surtout avec de l'argent dedans. Oscar, qui est Oscar? Oscar, c'est mon petit lapin. Un autre jeu, Another Game. Pile ou face, heads or tails. Une pièce de monnaie, a coin. Jetée en l'air, the throw in the air.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 Allez, levez la tasse. Oh, la noix! <rire> vous voyez, vous êtes un bon joueur. Vous avez gagné. Je suis un bon joueur. J'ai gagné. <rire> C'est un bon joueur. Oh! Est-ce qu'on peut jouer encore? Voulez-vous jouer pour de l'argent? <rire> si vous trouvez la noix, je vous donne 10 dollars.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 What <smart noise>